Salut, bienvenue sur Je Bosse Tranquille, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, on va corriger ensemble un exercice type BAC de Physique Chimie sur le chapitre Mouvement dans un champ de gravitation. C'est un exercice qui s'appelle le jeu du cornhole, et dont tu peux retrouver le sujet sur la bolissée. Alors Comme c'est un exercice qui est assez long, sur 10 points, j'ai décidé de séparer la correction en deux vidéos. Dans cette vidéo, on va faire la correction de la partie 1 seulement. Allez, c'est parti Alors on va tout de suite aller voir l'énoncé. Donc, tu vois, C'est un exercice récent, hein, 2021. Donc je te disais sur 10 points, donc gros exercice. En termes de temps, ça correspond à peu près à 1h45. Et on va s'intéresser à un jeu passionnant, le jeu du cornhole Passionnant puisqu'il faut envoyer des sacs de maïs dans des trous. Voilà, bon, Il faut faire avec, c'est l'exercice. Tu as au départ, toujours pareil, le petit paragraphe de mise en contexte. Donc ce paragraphe, comme d'habitude, je te conseille de le lire très très rapidement, bon, exception qui confirme la règle. Pour une fois, tu as une info importante dans ce paragraphe-là, puisque c'est une info que tu vas devoir réutiliser dans une des questions par la suite. C'est une info concernant les règles du jeu. Bon, on y reviendra plus tard. Ensuite, tu arrives sur la phrase qui te donne l'objectif de l'exercice. Là, elle est importante, je te conseille de la souligner. On étudie dans cet exercice les aspects énergétiques du lancer du sac, puis le mouvement du centre de masse du sac. Bon, c'est un peu long, juste pour dire qu'on étudie les énergies et le mouvement du sac. Ensuite, on arrive aux données, il n'y en a pas beaucoup. Donc on a G égale 9,81 et M égale 440 grammes. Tu fais attention, grammes dans ta tête, tu te dis... C'est bizarre, c'est pas en kilogramme, il faut, faudra que je convertisse. Ensuite, tu as un petit paragraphe intéressant qui te donne des infos sur le système d'axes, les lecteurs, etc. Mais en fait, toutes ces infos, elles te sont redonnées sur cette figure. Donc autant regarder directement la figure, tu surlignes le nom de la figure. Alors, qu'est-ce qui est important donc, Déjà, tu vois que tu as deux axes, X et Z, donc ça veut dire que c'est un problème qu'on va traiter en 2D. Ensuite, tu as la position initiale du sac, ici, avec une hauteur H, le vecteur vitesse initiale V0, qui est orienté d'un angle alpha par rapport à l'horizontale, le vecteur accélération de la pesanteur, G, comme d'habitude, ici, et tu peux déjà anticiper dans ta tête la trajectoire que va avoir le sac, c'est-à-dire il part de là, et puis tu cherches à l'envoyer dans le trou. Alors, si tu vas directement dans le trou, bah, tu gagnes 3 points. Si tu tombes sur la planche, mais pas dans le trou, bah, tu gagnes 1 point. Voilà. Tu vas avoir une trajectoire parabolique, donc ça, pareil, c'est l'objet d'une des questions de l'exercice. Et ensuite, on arrive directement sur la partie 1, étude énergétique, donc c'est cette partie qu'on va faire aujourd'hui, dans cette vidéo. Donc le mouvement complet du sac est filmé et puis étudié à l'aide d'un logiciel de pointage. Donc, le logiciel de pointage, c'est peut-être quelque chose que tu as utilisé en TP, tu, sais, quand tu viens pointer donc, le, le centre de masse de l'objet sur différentes photos que tu as pris euh, par ailleurs. Et euh, tu peux post-traiter ensuite les données pour obtenir ben, d'autres grandeurs comme les vitesses, les accélérations, etc. Donc les données de la partie ascendante du mouvement sont traitées à l'aide d'un programme écrit en langage Python. Pareil, Python tu connais peut-être. Bon, j'ai surligné ici la partie ascendante parce que dans cette étude énergétique, on va s'intéresser juste à la première partie du mouvement, c'est-à-dire de la position initiale au sommet, tu vois, cette partie qui est qu'on appelle ascendante, de là à là. Ensuite tu as une partie descendante, mais on ne s'y intéresse pas dans cette, cette étude énergétique. Voilà, juste cette partie-là. Et on te dit qu'à l'aide de ce programme Python, ben, on va permettre de, ça va permettre de représenter l'évolution au cours du temps des énergies cinétiques, énergie potentielle de pesanteur et mécanique du sac. Voilà, le programme Python, il est ici, donc on va juste le détailler un petit peu. Dans un programme Python, la plupart du temps, tu as des bibliothèques qui sont importées parce qu'on a besoin de composants de ces bibliothèques pour faire tourner le programme. Bon, C'est ce que tu as ici, par exemple la bibliothèque NumPy. Dans le programme, on va l'appeler NP et l'autre, tu vois, on va l'appeler PLT. Ensuite, tu as tes valeurs expérimentales. Euh, avec l'altitude, Z. Donc, NP, ça veut dire qu'on va chercher des composants dans la bibliothèque NumPy. Arrêt, ça veut dire tableau. Voilà, donc Z, en fait, ça va être un tableau de valeurs. Ces valeurs, tu les as ici. C'est bien des valeurs euh, croissantes, hein, puisqu'on est dans la phase ascendante, tu vois, 0,869, 0,996, jusqu'à 1,96, donc l'altitude du, du sommet même même principe, donc là c'est le temps par contre, donc tu as un tableau de valeur donc, 0, tu vois, en fait on a fait des mesures toutes les 0033 secondes jusqu'à 0, 533 secondes donc, même chose avec les composants du vecteur vitesse, Vx et Vz ici donc, tu as des tableaux de valeur aussi ça on va dire que c'était donné d'entrée et le programme commence vraiment ici avec le calcul des énergies donc, tu as M qui vaut 0.440 on t'a passé M en kilos là et g égale 9,81, ça on savait déjà, mais on en a besoin dans le programme, tu vois ici par exemple dans mgz, donc il faut déclarer en fait toutes ces, toutes ces grandeurs avant de faire ces calculs-là, sinon ça ne va pas tourner. Bon, alors pourquoi il y a des points d'interrogation C'est parce que ça fait l'objet de la première question de l'exercice, hein, c'est lignes 15 à 18, donc on va les, les analyser ensuite. Donc, tout le programme est important. Donc, quand c'est le cas, hein, tu passes le nombre de la figure en, en jaune directement. Alors là, c'est des choses dont on va avoir besoin après. Donc, je vais les remettre par la suite. Donc, tu vois, euh, grâce à ce programme, en fait, un graphique sur lequel tu vas avoir trois séries. Donc, ces trois séries correspondent ben, aux énergies. Bon, quelle série correspond à quelle énergie Ce sera une question dans l'exercice. Donc, c'est pour ça qu'ici on t'a pas mis explicitement EM, EC, EPP. Et on arrive sur la question 1. Donc 1, 1, identifier les grandeurs calculées dans l'extrait du programme écrit en langage Python aux lignes 15 à 18. Donc c'est ce qu'on disait. On va remonter sur le programme. Donc, ligne 15, tu as une formule. Donc il faut bien voir qu'en Python, euh, double étoile, comme ça, ça veut dire euh, puissance, d'accord Donc ça, par exemple, ça veut dire Vx carré plus Vz carré et puissance 1 demi, ça veut dire racine. Tout ça, ça veut dire racine de Vx au carré plus Vz carré. Donc ça correspond à la norme du vecteur vitesse. Ensuite tu as 1,5 demi de mv carré, donc ça tu dois connaître, ça correspond à l'énergie cinétique, mgz à l'énergie potentielle de pesanteur, et la somme des deux, énergie cinétique, énergie potentielle, à euh, bah, l'énergie méca. Voilà. Donc bah maintenant on va juste euh, récapituler ce qu'on vient, de... qu vient de dire. Hop voilà, donc tu vois ligne 15. Donc là, ce que tu peux faire, c'est réécrire sous forme mathématique, ce que tu as sous forme enfin, informatique, sous forme, sous forme Python, langage Python, dans le programme, ce sera plus clair. Tu vois, v égale racine de vx au carré plus carré Donc là, on voit bien que tu calcules la norme du vecteur vitesse. Donc le point d'interrogation correspond à la vitesse v. Voilà, j'aurais pu mettre à la norme du vecteur vitesse v. Même chose pour la suite, on a dit donc... Ligne 16, ça correspond à l'énergie cinétique, puisque c'est 1,5 de mV carré. Je t'ai remis la formule du cours dans la marge, puisque tu en as besoin ici. Donc le point d'interrogation correspond à l'énergie cinétique. Même chose ensuite. Hein, donc EPP, c'est MGZ, à la ligne 17. Et EM, c'est la somme de EC et de EPP, à la ligne 18. Voilà. Donc ça te permet d'identifier tous les points d'interrogation, finalement, dans le, dans le programme. Voilà. On va passer, Donc du coup... À la question 1, 2, 1. En justifiant votre choix, attribuez à chaque série l'énergie qui lui correspond. Donc on va aller voir ici le graphique. Alors comment procéder En fait, tu as trois énergies à associer à trois séries. Donc en fait, tu peux faire le raisonnement pour deux, et tu diras par élimination, ben je déduis pour la troisième. Bon, les plus évidentes à analyser, ça va être... Celle-là, donc la série plus, et la série croît, parce que bah, celle-là, elle est clairement croissante, celle-là, clairement décroissante. La troisième, bon, en fait, on voit bien que globalement, elle est, elle est décroissante, mais tu as des petites fluctuations ici, donc moi, je ne la prendrai pas comme... Euh, en tout cas, je ne l'ai pas prise ici comme, euh, comme série à analyser euh, au, au départ. Quoi. On va prendre ces deux-là. Alors, quel raisonnement on va faire En fait, je vais te montrer ça. Alors, n'oublie pas qu'on étudie juste la première phase, hein, la, la phase ascendante. Donc, dans sa première phase, le mouvement euh, du sac est ascendant et décéléré. Alors, ascendant parce que l'altitude augmente, hein, tu as le, la position initiale, le sommet, entre les deux, l'altitude augmente. Donc ça, c'est assez, assez facile à comprendre. En V diminue, alors pourquoi V diminue Parce que tu as le poids du, du sac qui s'oppose au mouvement, donc... Comme tu as une force qui s'oppose au mouvement, bah, finalement tu vas avoir un mouvement qui est décéléré, donc la vitesse qui diminue. Bon, Comme Z augmente et V diminue, bah, tu vas avoir EPP qui diminue. Alors pourquoi Parce que. Euh, pardon, EPP qui augmente. Parce que tu as Z qui augmente, donc EPP augmente avec MG qui est une constante. Et donc, même raisonnement pour EC. Tu as, comme tu as V qui diminue, bah, tu as EC qui va diminuer aussi, même au carré, tu vois avec 1,5 demi de M qui est une constante. Du coup, ça te permet d'associer EPP à la série plus et EC à la série X. Voilà. Et par déduction, par élimination, tu peux dire que Em est associé à la série étoile. Voilà, il voilà, n'y a pas plus à dire. On va passer à la question suivante. La 1 de 2. Alors, expliquer en quoi les résultats expérimentaux permettent de considérer que l'action de l'air sur le sac n'est pas négligeable devant le poids du sac. Alors, l'action de l'air, bon, ils auraient pu sortir le mot « frottement », peut-être que ça, ça aurait été plus explicite. En quoi les résultats expérimentaux mettent en évidence qu'il y a des frottements qui sont non négligeables Bon, dès qu'on te parle de frottement, il faut que tu penses à aller voir l'énergie mécanique. Quand on ne prend pas en compte les frottements, ou quand les frottements sont négligeables, en fait, tu as une, une énergie mécanique qui est constante. Donc là... Si ça avait été le cas, on aurait eu quelque chose comme ça pour la série étoile, tu vois, quelque chose d'horizontal. Là, on a une, une énergie méca qui est décroissante. Donc ça, ça traduit le fait que les frottements ne sont pas négligeables. Voilà, ça il faut le savoir. Alors ce qu'il faut dire dans la réponse, c'est juste que l'énergie mécanique n'est pas constante. Voilà. En particulier, tu peux dire qu'elle est décroissante ici, dans cette phase du mouvement. Allez on va se faire la petite phrase, petite phrase réponse. Donc D'après les résultats expérimentaux, donc le graphique, l'énergie mécanique n'est pas constante. Tu vois, C'est ce que j'ai souligné, parce que c'est ça qui est le plus important. Tu peux dire aussi, mais légèrement décroissante. Bon. Voilà, on conclut juste en disant, cela traduit le fait que l'action des frottements de l'air... Voilà, Tu peux caler le mot frottement ici pour montrer que tu as bien compris que ça, ça correspondait à ça, l'action de l'air. Le frottement de l'air sur le sac ne peut pas être négligé devant le poids du sac. Et donc là, tu finis en reprenant la phrase la phrase qu'on te propose dans la question, en fait. Il ne faut pas chercher plus loin. Voilà, on va passer à la question 1, 2, 3, je crois. Voilà, 1, 2, 3. Estimer la valeur de la vitesse initiale V0 du centre de masse du sac. Alors, estimer... Il ne faut pas oublier qu'on te, des... voilà, te donne des. des séries de valeurs ici. Donc tu vas devoir les utiliser. Estimer, il faut penser. Euh... Voilà, estimer, il faut penser graphique. Là, si on t'avait dit donnez-nous la valeur exacte de V0, on t'aurait dit calculer v0 ou déterminer v0. Là, si on te dit estimer, ça veut dire que c'est un indice pour utiliser le, le graphique. Alors pourquoi Parce que en fait, tu vas avoir EC qui est égal à 1,5 de mv ça c'est valable tout le temps en particulier à T0. Donc, à un moment donné, pour calculer V0, tu vas avoir besoin de EC0 qui est ici, sur le graphique. Voilà. Tu vois à peu près 17,5, un peu plus de 17,5. Allez, on y va. Donc, on va rédiger ça. Donc, dans un premier temps, tu ressors la formule. Donc, EC égale 1,5 de mp en mettant des petits 0 là et là, puisque tu es à T0. Et euh, toi, tu cherches V0. Okay. Donc, il faut que tu fasses passer le 2 et le m de l'autre côté. Comme tu divises par 2, tu multiplies par m, bah, ça va être le contraire de l'autre côté. Donc, tu vois, on retrouve le 2 ici et le m en bas. Voilà. Donc, tu as v0 carré. Pour avoir v0, bah, tu prends juste la racine et tu obtiens l'expression littérale de v0, racine de 2ec0 sur m. C'est là où tu vas avoir besoin de ec0. Donc, tu vas aller chercher sa valeur sur le graphique ici. Tu vois, moi j'ai pris 17,7. Euh, Joule Bon, si tu trouves 17,8 ou 17,5 euh, ben, Bon, 17,5 non, parce qu'on voit bien que c'est un petit peu au-dessus, mais voilà C'est une lecture graphique, il hein. ne faut pas oublier que ce n'est pas sur ça qu'on va t'enlever te, des points voilà, Il ne faut juste pas répondre euh, 20 ou quelque chose d'aberrant Ok, donc cette valeur de 17,7, bon, on va l'utiliser dans l'application numérique de V, 0 Donc tu vois, ici, on la retrouve ici puisque c'était 2EC0, ça fait 2 fois 17,7. Et en bas, tu vas avoir la masse, euh, 440 grammes, donc attention, 440 fois 10 moins 3, ou alors 0,440. Tu vas trouver V0 égale 8,97 mètres par seconde, attention aux chiffres significatifs, ici tu en as euh, 3, donc là aussi, donc finalement tu en as 3 aussi dans le résultat. Voilà, on va passer à la... Dernière question de cette partie, première partie, 1 2, 4 du coup, estimer la valeur de l'altitude initiale H du centre de masse du sac et commenter. Alors, ça va être le même raisonnement, mais avec EPP. Parce que EPP, c'est MgZ, si tu te places à T0, bah EPP0, ça va être MgZ0, et Z0, c'est H. Voilà, donc tu vas avoir besoin, à un moment donné, de venir sur le graphique et lire EPP0. Donc la rédaction va vraiment ressembler à la question précédente, puisque en premier tu ressors la formule donc EPP égale MGZ, avec des petits zéros ici parce qu'on est à T0, tu remplaces Z0 par H pour que ce soit plus explicite, parce qu'on te demande de calculer H et pas Z0, en fait c'est la même chose, mais dans cet exercice, en fait Z0 s'appelle H. Et puis tu fais passer MG sous EPP0, tu obtiens l'expression littérale de H. Voilà. Donc tu vois que tu as besoin de EPP0, tu vas lire ça sur le graphique ici. Moi j'ai trouvé 3,8, toujours pareil, tu peux trouver un petit peu plus, un petit peu moins. Attention, lecture graphique, limite-toi à un chiffre après la virgule, d'accord ne répond pas à 3,75 par exemple ou 80, 88 ou quelque chose comme ça. Et maintenant tu peux mettre cette valeur de... EPP0, ici, 3,8, donc la masse, on en a déjà parlé avant, et G, c'est 9,81. Voilà, donc tu trouves H égale 8,8 x 10 moins 1, attention aux chiffres significatifs, toujours, tu en as deux ici, donc tu es limité par ces deux-là. Alors, là, j'aurais pu mettre, puisqu'on te demande de faire un commentaire après, tu vois, 8,8 x 10 moins 1, notation scientifique, là, c'est un petit peu abusé comme, comme notation, surtout si on veut bien se rendre compte de ce que ça veut dire. Donc, tu peux passer en notation classique, enfin classique, décimale, en restant en mètres ou en mettant en centimètres, tu vois, 88 cm. Alors pourquoi c'est intéressant de passer en centimètres Parce que on te demande de faire ce commentaire par rapport à, au fait que cette valeur soit cohérente ou non. Alors tu peux aller voir sur le sujet pour te rendre compte de ça. Tu vois le, hop, pardon. le lanceur il est là le sac sa position initiale est là au niveau de la main du lanceur et la main du lanceur elle se situe à peu près au niveau de sa taille en tout cas moi je suis j'ai essayé de prendre une voilà cette, cette taille comme référence donc de là au sol tu vois on peut considérer que ça fait à peu près 90 cm 1 m euh, et donc ça te permet de dire que la valeur qui a été obtenue euh, ici, donc 88 cm finalement, elle est cohérente. Voilà. Donc le joueur lançant le sac au niveau de sa taille, cette hauteur initiale semble cohérente. Voilà. C'est ce que je te propose comme, comme commentaire. Après, il ne faut pas faire un roman. Tu dis juste que cette valeur semble cohérente parce que quelque chose, moi j'ai pris la taille comme référence. Tu peux prendre autre chose si tu veux, tu peux prendre la main du, du lanceur. Bon, peu importe. Voilà, mais finalement, on a fini cette euh, première partie puisque, euh, tu vois, donc après la question 1, 2, 4, on arrive sur la partie 2, donc étude du mouvement du sac après le lancer. Alors, cette partie 2, elle va être un petit peu plus costaud, puisque euh, on te demande de sortir les équations horaires, l'équation de la trajectoire, de faire de quelques petits calculs de, de déterminants, etc. Donc, plus costaud et, au niveau calcul et un peu plus longue, aussi. Donc, on la traitera dans une deuxième vidéo. Voilà. Je vais arrêter le petit chrono. Tu vois, pour cette première partie, finalement on a mis à peu près voilà, 18 minutes, bon, quelques. Bon, je relancerai le chrono à, à, à ce temps-là pour la, la deuxième partie. Du coup, on aura le temps total euh, au final avec le chrono et on verra combien de temps on a mis sur, pour faire cet exercice au global. Et voilà, on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a été utile. Et donc, d'ici la prochaine vidéo, si possible, la partie 2, moi, je te dis, n'oublie pas, pour progresser rapidement, il faut bosser tranquillement. Ciao